Bonjour, je suis Régis Samon, coach marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente et en entrepreneuriat. C'est une internaute qui m'avait posé la question, Je devait répondre depuis un bon bout de temps. Comment orienter son enfant Elle s'inquiétait en fait du chômage aujourd'hui. Le chômage est endémique dans nos pays subsahariens, notamment en Côte d'Ivoire, avec un taux de chômage à en 5%, 40% de la jeunesse qui ne travaille pas. Parfois, d'autres affichent même plus, jusqu'à 60% de la jeunesse. Alors, elle se demandait, mais après le bac, comment orienter son enfant pour qu'il il y a beaucoup plus de chances d'avoir un emploi. Donc, je donne ma petite réponse. Il faut comprendre que déjà, la plupart du temps, les parents, ils orientent 90% de leurs enfants à l'université. Au Côte d'Ivoire, ici, c'est l'université. En Afrique subsaharienne, très souvent, c'est l'université. D'abord parce que l'université était gratuite à l'époque. Aujourd'hui, c'est payant, mais toujours à bas prix par rapport aux universités privées. Donc, les parents avaient tendance à orienter systématiquement les enfants à l'université, sans comprendre ce que c'est que l'université. Parce qu'il y a plusieurs qui ne comprennent pas, en fait, comment ça fonctionne. Si vous êtes un parent, bien si vous êtes en terminale et que vous avez l'intention de vous orienter, il faut savoir que l'université c'est le centre de recherche par excellence. On va à l'université quand on aime faire de la recherche. C'est pour ça qu'à la fin du cursus universitaire, le dernier diplôme qu'on obtient, c'est le doctorat de recherche. Et avec ça, on devient un enseignant-chercheur. Donc voilà un peu pourquoi l'université a été conçue. Donc si vous n'êtes pas un enfant ou bien vous n'avez pas un enfant, comme on dit, qui est un grouilleur, qui a l'habitude de rechercher, qui a l'habitude de lire, Lit des livres, qui a l'habitude de faire des recherches sur internet ou traiter des sujets, qui n'a pas cette passion de la recherche et qui attend tout de recevoir, vaut mieux ne pas l'orienter à l'université parce qu'il aura du mal. À l'université, c'est vraiment les étudiants qui aiment la recherche. Vous savez un peu les jeunes de lycée qui se contentaient pas seulement que de faire les exercices de professeurs et qui allaient acheter des J.Aurioles, de mathématiques, d'autres exercices qui n'étaient pas au programme mais juste pour s'exercer. C'est des gens qui ont déjà cette tendance à la recherche. Si vous n'avez pas un enfant qui était très bon en philosophie. Parce que la philosophie, c'est une des matières au lycée qui vous prépare à la recherche et puis au raisonnement logique. Donc, si quelqu'un n'est pas très doué en philosophie, c'est pas la peine de l'orienter à l'université. Je vous recommande de l'orienter dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles, on continue d'apprendre. C'est pour ça qu'on appelle école. À l'école, on vous apprend quelque chose. Vous ne faites pas la recherche comme à l'université. C'est pour ça que vous êtes écolier. Dans les grandes écoles, après le bac, on continue de vous apprendre, mais à un niveau plus poussé. Au sortir des grandes écoles, vous terminez avec un métier et une compétence. Donc, vous avez un BTS en communication, donc vous êtes un technicien supérieur de la communication. Vous avez un BTS en banque, vous êtes un technicien supérieur de la banque. Vous avez un master en marketing, vous êtes un cadre du marketing. Vous sortez chef de service ou cadre dans une grande boîte dans le marketing. Voilà un peu ce que vous pouvez faire comme orientation. Il y a aussi les instituts universitaires ou il y a encore les UIT. Ce sont des branches universitaires mais techniques. Voilà, il en existe ici à l'université. Moi j'en ai fait, j'ai fait le DUPCF, le diplôme universitaire professionnel en comptabilité et finance. C'est au sein de l'université mais ce sont des instituts universitaires donc qui forment à des métiers très spécifiques. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez un enfant pour conclure, orientez les dans les grandes écoles ou dans les UIT pour qu'ils apprennent un métier. Mais si vous vous rendez compte que votre enfant a une passion pour la recherche, a une passion pour la philosophie, le raisonnement logique, orientez-le à l'université où il sera à l'aise en tant que chercheur. À très bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.